Bonjour à tous, je suis Alexandre Becquet et je vais vous expliquer une petite chose aujourd'hui, c'est comment avoir et utiliser un fichier InDesign dans la bibliothèque. Alors Pour pouvoir utiliser un fichier InDesign dans la bibliothèque, il va y avoir des petites choses à faire. Et en plus, je vous montrerai comment vous allez pouvoir utiliser un fichier Illustrator et Photoshop pour pouvoir le réutiliser tout le temps et gagner un peu de temps. Alors, pour ça, la première chose, c'est euh, dans InDesign, vous avez votre fichier qui est prêt, vous voyez cette magnifique euh, mise en page. Voilà, ça, c'est ma mise en page, et j'ai envie qu'elle soit euh, accessible par les bibliothèques. Donc, moi, je puisse l'utiliser, reprendre euh, le fichier qu'on veut, ou alors aussi le partager, puisqu'on peut partager une bibliothèque. Si on la partage, ça va être assez, euh, assez sympa de pouvoir dire « voilà, je vais le partager avec, euh, avec quelqu'un » et pouvoir euh, utiliser ça et gagner du temps également. Alors l'idée, c'est de passer par Bridge. Oui, Bridge, si vous ne l'avez pas installé, installez-le, ça va vous faire gagner du temps. Pourquoi passer par Bridge Parce que si je passe par Bridge, vous voyez ici, j'ai trois fichiers que j'ai euh, que j'ai Donc le premier c'est mon fichier InDesign, le second c'est un INDT et le troisième un IDML. Le premier, fichier classique, InDesign, je voudrais le mettre dans ma bibliothèque pour pouvoir le réutiliser. Si je le glisse, tac, ça met ce type de fichier non pris en charge. C'est dommage, ça m'aurait bien aidé. Ici, j'ai toute la liste des fichiers pris en charge. Donc, BMP, PSD, nanana, nanana, nanana, etc. Je me dis, bah, peut-être l'IDML. Non plus. Par contre, comme j'ai fait un INDT, in donc un InDesign Template, je le prends, je le glisse, et là, au miracle, ça fonctionne. Ce qui est pas mal, c'est que ce fichier dans la bibliothèque. Bon, je vais revenir dans InDesign. Je vais fermer celui-là. Je vais pas l'enregistrer. Je vais ouvrir directement ma bibliothèque. Ici, je vais cliquer dessus. Et je vais faire un clic droit, ouvrir un nouveau document. Je vais avoir un nouveau document sans titre, que je peux enregistrer comme je veux. Et ce qui est bien, comme c'est un template, vous voyez, les, toutes les images qui sont mises, dans cette mise en page, qui sont mises dans cette mise en page, oui. Si je viens voir les liens, mais en fait, les liens sont conservés. Voilà, ici, j'ai des images qui viennent de mon ordinateur, ici, des images de la bibliothèque, ici, des images qui viennent de l'ordinateur. Donc, voilà, quelque chose qui est assez intéressant. Et maintenant, ben, je peux enregistrer ça comme un nouveau document, tout en gardant l'original ici. Et c'est original, je pourrais l'ouvrir comme je veux. Donc voilà, dans la bibliothèque, vous pouvez mettre un .indt, donc InDesign, InDesign Template. Pour ça, vous faites fichier, enregistrer sous. Hop, et vous choisissez ici modèle InDesign. Voilà, je mets là, modèle InDesign, et lui va vous enregistrer le fichier. Ça c'est cool, gain de temps, on gain de, euh, de flux de travail, et puis d'échange avec les autres. L'autre petite chose aussi, si je reviens dans Bridge, c'est que je peux faire ça avec, hop, si je me mets là, je peux faire ça avec hop, un fichier Illustrator, template, un AIT, vous voyez ici, hein, et ici j'ai fait un, une mise en page de folie également, je vais le glisser, et hop, il est pris en charge dans la bibliothèque. Photoshop, idem, mon PSD, c'est pris en, ça, en charge, mais mon PSDT, il est pris aussi en charge. Pourquoi un PSDT, ou un AIT, ou un NDT Parce que c'est un template, donc un template, c'est un modèle, et l'original du modèle sera toujours, euh, toujours le même. Quand ça va vous ouvrir un document, ça sera un nouveau document, euh, son titre qui vous restera à modifier et ensuite à enregistrer. Si on vient ici, euh, par exemple dans Photoshop, hop, on va ouvrir la bibliothèque, elle est là. Et ici, vous voyez, ici c'est grisé parce que c'est un, un fichier AIT, et l'autre c'est le fichier INDT. Je peux ouvrir que le, que le Photoshop. Ouvrir un nouveau document. Voilà, j'ai bien ouvert euh, mon document son titre et là bah, je peux faire tout ce que je veux j'aurai tous les éléments euh, qui seront euh, qui seront là et tous mes éléments sont également liés ici vous voyez ici c'est lié ici j'ai le rectangle ici j'ai le rectangle et la, la photo hop elle est complètement éditable c'est un double clic je suis sur la photo hop vous voyez j'ai bien le nom ici donc ça c'est super bien ne pas enregistrer si je repasse, hop, dans Bridge, on va venir voir ce qui se passe avec Illustrator. tout ici Illustrator. Hop. Si je vous le montre, vous imaginez bien qu'il euh, y a bien une raison. Hein. Alors la bibliothèque se charge. Hop, vas-y petite bibliothèque. Et ici pareil, vous voyez que j'ai en euh, on va dire presque en surbrillance, un document, hop, nouveau document, ça s'ouvre, et là, pareil, j'ai bien tous les éléments, j'ai des fichiers liés, donc parce que oui, j'ai importé, mais j'ai lié les, les, les éléments, et si je viens dans le panneau lien, qui est là, vous voyez, hop, j'ai bien toutes les infos de lien de mon image. Donc Voilà, c'était la petite chose que je voulais vous montrer aujourd'hui sur comment utiliser les bibliothèques avec les fichiers, mais surtout avec les fichiers InDesign. Uniquement le fichier INDT pour que vous puissiez pouvoir l'utiliser. C'est une astuce qui vient de Anne-Marie Conception. Je vous mettrai le lien de son petite astuce qui est en anglais, mais j'ai trouvé cette astuce assez, assez sympa et j'avais envie de vous la partager. La petite dernière chose, hein, quand vous allez euh, partager ça, si vous cherchez à enregistrer un PSDT, donc un template Photoshop, votre fichier, il suffit juste d'en faire une copie et de rajouter un T après le PSDT. Vous ne pouvez pas avoir euh, directement comme ça. Donc vous rajoutez un petit T après le PSD, ça devient un template, et voilà, et vous êtes tranquille. Là, avec ces trois-là, des templates, vous pouvez les mettre dans votre bibliothèque. Alors attention, bibliothèque, si vous la partagez, euh, vous devez avoir autant de place d'un côté que de l'autre. Hein. Si vous partagez euh, 100 gigas, de l'autre côté, il doit y avoir 100 gigas. Hein. Ça peut être un problème. Donc euh, faites bien attention à ça. Voilà, c'était la petite astuce. J'espère qu'elle vous aidera. Si vous en êtes content, bah, mettez euh, des commentaires. Si vous n'êtes pas content, bah, mettez des commentaires aussi. Pourvu que ce soit constructif et que ça m'aide à, à faire évoluer un peu tout ça. Merci et bonne journée.